J'ai décidé de, de rendre l'art accessible et de donner l'autonomie, euh, le pouvoir d'être autonome aux artistes. Redonner le, le pouvoir aux artistes, en fait, en leur offrant tout un tas d'outils au travers d'une plateforme Internet pour leur permettre notamment d'exposer leur travail directement chez des particuliers, dans des salons, des appartements, des maisons. Euh, en, à Paris et à Montpellier pour l'instant, et demain, partout. Apporter des solutions pour que plus de personnes à la fois puissent créer et en même temps plus de personnes puissent avoir accès à cette création, puisque pour moi c'était forcément lié. C'est que plus de personnes puissent se donner les moyens de créer, puisqu'ils peuvent effectivement se dire « bon, bah maintenant je pourrais montrer mon travail, l'exposer, etc. » Plus de personnes puissent en avoir accès. C'est une sorte de démocratisation de l'art. On a organisé une trentaine d'expositions euh, chez des particuliers euh, divers et variés. Plusieurs univers, groupes sociaux vont se rencontrer. Euh, L'univers de Lotte puisqu'il va inviter ses amis, peut-être ses collègues de travail, des gens qu'il n'aurait peut-être pas invité en même temps, au même moment. Là, il a une raison de les inviter, de les faire se rencontrer. Là, l'artiste est présent. Si on a une question, on lui demande, il nous répond. Et, euh, et on a énormément de gens qui... Euh, qui rien que pour ça, parce que l'artiste leur a raconté son histoire, le, le, pourquoi il est artiste, pourquoi il s'est mis à peindre, pourquoi il s'est mis à faire de la photo, euh, pourquoi il a peint ce, ce portrait ou ce paysage, euh, vont comprendre et vont, euh, vont avoir envie d'acquérir euh, ces œuvres. Les retombées pour les artistes, c'est principalement euh, des retombées en termes de, de, de communication de réseau. Euh, mais aussi en termes commerciaux, puisqu'il y, y a des ventes qui sont faites à quasiment chaque exposition. Je me sens utile dans, dans le sens où je crée de la communication entre des, des gens qui n'auraient pas à échanger. C'est quelque part un besoin d'avoir euh, une influence positive, je dirais, sur, euh, sur ma communauté, sur ma commune, sur ma société, sur les gens qui, qui m'entourent. Le besoin de, de, de, de, de, de me rendre utile. Ouais besoin de faire quelque chose qui, qui a un impact euh, positif en tout cas aujourd'hui l'artiste est trop souvent isolé un petit peu dans sa tour d'ivoire l'art est très codifié très élitiste l'art contemporain euh, très peu accessible pour plusieurs raisons mes parents m'amenaient euh, parfois au musée et puis euh, j'étais souvent euh... je comprenais pas je comprenais rien du tout et pourquoi ça on dit que ça c'est beau et pourquoi ça c'est pas beau et pourquoi celui qui a peint ça il a peint ça comme ça pourquoi il a fait un ciel orange alors que le ciel c'est bleu et les nuages c'est blanc et pourquoi ces nuages sont roses et voilà plein de questions plein de questions restées je pense sans réponse effectivement dans l'enfance On va communiquer, on va aller chercher de nouveaux hôtes, de nouveaux espaces, euh, de nouveaux artistes aussi, même s'il y en a beaucoup qui s'inscrivent de même. Et, et l'idée, c'est de les faire matcher. On va utiliser Internet pour, euh, pour recréer du lien physique. On n'est pas une énième galerie en ligne qui montre un travail, qui le vend en ligne, ce qui ne marche pas du tout et qui est complètement inintéressant à, à mon avis. Mais on va en ligne découvrir des choses, être intrigué, être intéressé, être curieux. Il ah ça j'ai envie de, de, de l'approfondir, d'en voir plus et de découvrir bah, le travail de cet artiste, de découvrir sa vie, son univers. Bon bah quand est-ce qu'il expose Bon bah, ah oui il expose le week-end prochain euh, dans mon quartier euh, chez mon voisin. Si on s'inscrit sur la plateforme voilà, pour venir assister à une expo, euh, si on veut un peu voir comment ça se passe, euh, on peut et on peut aussi s'inscrire et inscrire son, son lieu de vie, voilà, son salon, ou si on a un espace qu'on qu aimerait mettre à disposition pour, pour des artistes, on peut s'inscrire sur, sur la plateforme. Aujourd'hui, autour de la plateforme, il y a un double modèle, un modèle à, à l'abonnement pour les artistes, puisqu'ils on, ont accès à un tas d'outils la visibilité, créer leurs propre pages, vendre leurs œuvres en ligne et avoir accès à tout ce panel DOT, on a aussi développé une partie pour les entreprises pour faire entrer l'art dans l'entreprise puisqu'on y passe énormément de temps. Donc voilà, chez soi, en entreprise, à recréer des situations du quotidien où on voit de l'art mais où on l'apprécie pas uniquement comme un public distant. On travaille autour de trois points d'accessibilité, l'accessibilité physique, on vit tous quelque part. Entre 20, 50, 100, 200 mètres carrés, peu importe, on a tous des murs euh, et euh, c'est des espaces potentiels pour, pour accrocher des œuvres et les montrer euh, en invitant ses amis, son entourage. L'accessibilité psycho, euh, psychologique, intellectuelle, on va dire, des œuvres, souvent on se retrouve seul en galerie ou même au musée, dans une œuvre on ne la comprend pas. Comme je disais, ça peut être dans des appartements, dans des, dans des maisons avec jardin. Peu importe un peu la taille. Et troisième point d'accessibilité, le prix. Ce sont des artistes qui, avec des prix accessibles. Mmh. Euh, nous, on prend une très faible commission, ce qui permet d'avoir des prix, euh, payer à peu près le prix que l'artiste reçoit. C'est né il y, a, il y a cinq ans à Paris. Euh, un artiste est, est, venu, euh, est venu nous voir euh, en nous disant « J'aimerais exposer, mais euh, c'est difficile, je ne trouve pas de lieu d'exposition. Est-ce euh, que vous pourriez nous aider ?» Donc nous on a cherché, effectivement on s'est rendu compte que c'est très très difficile. Pour exposer un artiste, il a le choix entre trouver une galerie, avec les contraintes inhérentes au fait d'être attaché à une galerie, et puis trouver la galerie qui va, qui va vous soutenir. Euh, sinon, de manière indépendante, il ben, y a des salons, il y a des foires, mais c'est payant, c'est parfois très cher. Il euh, y, a, y, a, y a des salles publiques, il y a des espaces publics, mais les listes d'attente sont, euh, sont monstrueuses. Donc pour montrer son travail, finalement, euh, si on veut pas euh, finir dans le fin fond d'une salle de restaurant mal éclairée euh, où, où les gens ne vont pas forcément aller voir, surtout c'est ça la principale problématique, euh, il n'y avait pas trop de solutions. Aujourd'hui, la principale problématique qu'on a, c'est de, de trouver et de convaincre des gens d'ouvrir leur, leur porte, leur, leur salon, leur, leur appartement à, à un artiste, euh, même pour une soirée, puisque. Aujourd'hui, les expositions sont, sont éphémères. Commencer par un artiste et puis euh, par un autre, euh, que ce soit soi-même ou un ami ou une connaissance. Commencer par un et puis, puis par un deuxième et puis petit à petit, se euh, développer. Une perspective un petit peu à un an, bah, c'est d'arriver à, à fédérer tout un réseau d'hôtes de, de, de, de qui, qui acceptent d'exposer, de, de recevoir des artistes plus ou moins régulièrement et de s'ouvrir à d'autres villes, euh, si possible à l'international, pour que par exemple un artiste qui, qui expose à Montpellier puisse demain euh, aller à Paris, à Londres, à Berlin, Singapour et ailleurs.